L'évaluation de littératie de la 12e année français langue seconde immersion mesure votre capacité à comprendre une variété de textes et à communiquer à l'écrit et à l'oral, de manière critique et créative. L'évaluation a deux composantes, la composante écrite et la composante orale. La composante écrite de l'évaluation comprend deux parties différentes, A et B. La partie A est identique pour tous les élèves. Par contre, pour la partie B, les élèves ont le choix entre deux parcours, le monde de l'information et le monde de l'expression. Pour la composante écrite, il vous faut un ordinateur et des écouteurs. La composante orale de l'évaluation comprend deux parties différentes. Pour la composante orale, il vous faut un ordinateur, des écouteurs et un microphone. La composante écrite de l'évaluation de littératie est centrée sur une question essentielle. Lorsque vous commencez l'évaluation, vous voyez la question essentielle pour la première fois. Cette question essentielle fournit le contexte. Elle fait le lien entre toutes les parties de la composante écrite et guide votre réflexion. Dans cet exemple, la composante écrite porte sur notre rapport avec la nature. Il est important de noter que la composante orale de l'évaluation peut être administrée avant ou après la composante écrite. De plus, elle est indépendante de la composante écrite, c'est-à-dire que le contenu de la composante orale n'est pas en lien avec la question essentielle présentée dans la composante écrite. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, veuillez explorer l'évaluation type et visionner les autres vidéos de la série.